Pour s'occuper efficacement d'un problème. Le mieux, c'est d'abord de bien comprendre le problème à traiter. C'est la même chose avec le réchauffement climatique. Et justement, pour bien le comprendre, ce que je vous recommande, c'est de regarder une vidéo qui, selon moi, est la meilleure parmi les dizaines que j'ai pu voir sur le sujet. Elle s'intitule CO2 ou PIB, il faut choisir. Il s'agit d'une conférence qui a été donnée à Sciences Po en 2019. On y comprend les liens entre l'utilisation de l'énergie dans nos sociétés, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Alors, cette vidéo a déjà été vue 3,5 millions de fois. Jean-Marc Jancovici, l'intervenant, est un excellent vulgarisateur. Il connaît très bien son sujet et ceux qui assistent à ses conférences lui adressent régulièrement des compliments ou des remerciements, euh, comme ce qu'on peut voir notamment sous sa vidéo euh, CO2 ou PIB, il faut choisir. CO2 ou PIB, il faut choisir. De suite les extraits. Vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé sans s'en rendre compte. Des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, euh, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. En une minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Voilà. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à jusqu ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là. L'essentiel de cette énergie qui met en mouvement l'essentiel du parc mondial de machines, c'est du carbone, c'est-à-dire des énergies fossiles. Très rapidement, 5 degrés de variation de la température planétaire, ce n'est pas un truc anodin. Vous avez ici à quoi ressemblent les écosystèmes européens si on ne les supprime pas pour faire autre chose aujourd'hui. Vous avez ici à quoi ressemble l'Europe il, il y a 20 000 ans, pardon. il y a 20 ans, c'est-à-dire au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc il fait beaucoup plus froid, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors vous voyez que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'Erasmus en Suède, parce qu'il n'y a pas de Suède. Euh, les Scandinaves sont sous 3 km de glace. Il n'y a pas non plus de Manche, euh, puisque l'océan a baissé de 120 mètres. Alors pourquoi l'océan a baissé Parce que pour faire cet énorme glacier qu'il y a sur la Scandinavie et son grand cousin qu'il y a sur le Canada et le Groenland et l'Antarctique qui ont augmenté de masse, il faut bien avoir pris l'eau quelque part. L'eau, vous l'avez prise dans l'océan, et donc le niveau de l'océan a baissé. Euh, vous voyez que les écosystèmes qu'on qu trouve en France ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et euh, la population euh, humaine en France à cette époque euh, ne fait même pas la population de la totalité des grandes écoles françaises, c'est dire. la différence de température que vous avez entre planétaire, hein, la différence de moyenne planétaire que vous avez entre le paysage de gauche et le paysage de droite, c'est juste 5 degrés de réchauffement. C'est juste ça, en 5000 ans. Alors je recommande cette vidéo uniquement pour le constat éclairant qui est fait sur le réchauffement climatique et rien d'autre. Euh, si vous voulez la regarder, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Sinon, vous pouvez écrire dans la barre de recherche YouTube, CO2 ou PIB, il faut choisir. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a donné envie de regarder la conférence dont je vous ai parlé. Vous pouvez évidemment liker cette vidéo, la partager, ou encore vous abonner en cliquant sur s'abonner, puis sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut